Hurtidig, bienvenue à l'exposition de pour sur les projets de santé et chez Svarnoumé dans de Marne. La réaction est arrivée de cette année. Aujourd'hui, les et ils ont Je suis très heureux que nous puissions aujourd'hui de résultats. Je suis är très heureux de ces résultats ser ut som det er mange Idag nous vi homme har vi lagt projet de la hos barn la construction i la construction vi la en rapport i mars, de uh, la idag så har vi en la av de plus construction vi har construction de la construction de la construction de de Det var avgörat för att det blir er öppet viskom för psykiska bygga. Nu ska jag konferensen så är er det viktigaste att vi har fått utskap i de här rapporten. Att så många barn slyt med sin psykiska och att så många får idag när de faktiskt har det här et fait pour que nous en stor av i les institutions väldigt se que nous allons faire och que och Så dit que ce que nous faire de Donc, une chose est, par exemple, d'apprendre à Oldsat de l'institution de maternelle, de donner plus de connaissances sur la santé psychiatrique. On peut voir un jeune homme à ne être très de lire, on ne pouvait plus être à l'aise. C'est connaissance de nous devons plus de et donc, aussi, Bypen, euh, sommes-nous avec Barnemerk soms med nous avec Fastlægen, sommes-nous avec Communicepsychologen, sommes-nous avec Peppe aussi un à comme de Et que nous les institutions, nous aussi que de plus de connaissances. 2016 et à direktoratet que le directorat ait dit, à dire, je a à dire, je m'attends à dire, je